Euh, comme mon collègue, collègue Bassécoute l'a indiqué, nous nous réjouissons de la volonté de la Banque Européenne d'Investissement de devenir peut-être la première institution européenne à cesser euh, les investissements dans les énergies fossiles et à devenir la Banque du Climat. Mais la décision euh, qui sera prise le 15 octobre ne nous amènera pas à cette Banque du Climat que nous appelons de nos vœux, Car 15 à 20% du portefeuille de la BEI contiennent encore des projets d'investissement de transport polluant. Car vous avez renoncé à sortir définitivement des fossiles en 2020 et que vous continuez à financer les infrastructures de gaz. Qu'être 40% de vos lignes de crédit sont encore sous-traitées par des banques qui financent les énergies fossiles. Quand cesserez-vous de financer les banques qui contribuent à détruire le climat Et quand cesserons-nous, nous, États membres et conseils, Commission, BEI et parlementaires, de recevoir les lobbyistes des énergies fossiles Qu'entardirons-nous l'accès de Shell, BP, ExxonMobil, Chevron ou Total à nos institutions, à nos responsables politiques ou à nos sommets du climat L'heure n'est plus aux demi-mesures, la démocratie, les droits humains et la préservation du climat sont en jeu.